Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, ce qu'est un chemin de travail relatif ou un chemin de travail euh, absolu. Alors, pour faire ça, on va commencer par euh, une première euh, situation. Donc, dans cette situation, on va se passer dans un dossier euh, donc, qui s'appelle c bobby. Donc, on va être dans ce dossier là et nous on va chercher à savoir à afficher le contenu d'un fichier qui s'appelle 1 et le contenu d'un fichier qui s'appelle 2 soit avec le chemin euh, absolu soit avec le chemin euh, relatif alors hop alors pour bien comprendre donc on est euh, donc là j'ouvre un explorateur de fichiers on est dans, dans ce fameux dossier euh, bobby hein? donc euh, alors pour faire nos manip il faut qu'on se place dans un dans un interpréteur de commande alors pour faire ça le plus simple c'est euh, vous cliquez dans la dans la barre d'adresse là euh, et vous écrivez CMD et là ça vous ouvre un interpréteur de commande euh, donc qui est déjà dans, euh, dans le dossier euh, considéré donc euh, on va agrandir un petit peu la taille des polices je pourrais se mettre en 28 voilà donc là CLS on efface ça donc on est dans le, dans le dossier Bobby et euh, notre objectif euh, ça va être euh, d'aller afficher euh, le contenu du fichier 1. Alors juste pour voir un petit peu, donc DIR c'est une commande qui permet de, de voir le contenu d'un dossier, d'un répertoire. Donc là il y a, dans notre dossier on a Bobby on a deux dossiers. Euh, donc je remonte ça, donc on a bien dossier 1, dossier 2. Et euh, on a également le dossier point qui représente le dossier lui-même et dossier. Point, point, le dossier parent. Donc ça on va on va y revenir. Alors, une première donc, commande, c'est « dire » pour voir le, le contenu du dossier de travail. Et on a aussi euh, la commande « cd » pour savoir euh, où on est. Alors là, comme dans l'invite, c'est-à-dire dans le message euh, qui est affiché, quand Windows nous dit euh, « rentrez votre commande », donc ce message-là, on appelle ça l'invite de commande, ou le prompt, il hein, euh, y a le, le, le répertoire de, de, de travail qui est, qui est affiché. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein. Euh, par exemple, je ne sais pas si je fais euh, le prompt euh, si je dis que c'est un dollar. Bah là, euh, je ne sais pas quel est mon, mon dossier de travail. Hein, donc avec la commande cd, ça me permet de, de connaître euh, mon dossier de travail. Alors, donc je refais un dir. Euh, ouais, on peut aussi faire un dir. Euh, voilà, ça c'est histoire d'avoir. Voilà, ici, quand je fais mon, mon dir euh, avec une option euh, slash euh, b donc j'ai juste le nom de, des deux dossiers qui sont contenus dans mon dossier de travail alors revenons à nos moutons donc chercher à afficher donc on veut afficher le contenu euh, du fichier 1 alors ce fichier 1 il est euh, alors on va donner son chemin dans un premier temps on va faire les chemins absolus donc il va falloir qu'on dise où il est mais en partant de euh, donc de ces deux points du nom du disque dans lequel on est du nom de la partition dans lequel on est donc on va devoir dire ces deux points anti slash des mots. Le dossier démo, il contient Bobby, le dossier Bobby contient dossier 01 et enfin on a accès euh, au contenu du fichier 1. Alors pour afficher le contenu d'un fichier, on, on utilise la commande type. Alors ces deux points, on a dit démo, après Bobby, après dossier 01 et après 1, le nom de mon fichier. Donc quand je fais ça, j'ai bien le contenu du fichier 1 qui euh, s'affiche. Alors, on va regarder également comment faire pour le fichier numéro 2. Donc là, le, le chemin absolu, donc on part toujours de C en bas. Il va falloir qu'on précise « Demo Bobby »,« Dossier 2 »,« Dossier 3 » et le nom du, du, du fichier. Donc, on y va. Donc, « Type » pour afficher, C Deux points »,« Demo »,« Bobby »,« Dossier », donc pas le 1, mais le 2 et ensuite dossier 3 et ensuite le nom du fichier donc on a le contenu du fichier 2 donc là on vient de se servir donc euh, du chemin absolu donc qui part de la, la racine de la partition dans laquelle on est et qui va nommer tous les fichiers qu'on traverse pour euh, réussir à atteindre euh, tous les dossiers qu'on traverse excusez-moi pour réussir à atteindre le, le fichier qu'on qu cible alors maintenant on va regarder euh, pour faire ça on va regarder euh, en utilisant un chemin maintenant relatif alors le chemin relatif c'est à partir d'où on est donc là on est dans Bobby donc dans Bobby, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on qu aille dans dossier 01 pour avoir accès au fichier 1 donc là on va faire un type de dossier 01 et on a accès au fichier 1 donc c'est par rapport à l'endroit où on est donc si je suis ici, bah, je vais rajouter ça derrière et je vais avoir le, le fichier le contenu du fichier 1. Donc on va faire la même chose pour le fichier numéro 2 donc je suis dans le dossier de travail Bobby donc il va falloir que je précise dossier 02 do dossier 03 et 2 voilà donc j'ai accès donc là j'ai accédé donc là on dit que c'est relatif parce que euh, ça dépend de, de l'endroit euh, par rapport euh, donc par rapport où on est pour, euh, pour euh, l'obtenir alors, euh, maintenant, donc, on va complexifier un peu la situation. Donc, on va se placer dans cette seconde situation. Donc, c'est la même hiérarchie de, de dossiers. Hein. Donc, on a notre partition C qui contient des mots, blablabla. Bla bla. Et au lieu d'avoir comme dossier de travail le dossier Bobby, on va avoir comme dossier de travail, hein. tout à l'heure on était ici, hein. on va avoir comme dossier de travail le dossier 0.3. Alors, la première chose, c'est on n'est pas dans le bon dossier de travail. Donc là, je fais un cls pour effacer, cd, donc on est dans Bobby. Donc il va falloir qu'on se déplace dans euh, le dossier 03. Donc il faut aller dans dossier 2, et ensuite aller dans dossier 3. Donc on va, on va faire ça. Donc pour euh, changer de, de dossier, bah, c'est aussi la commande cd, mais cette fois-ci, on va pr préciser un, un nom de dossier. Hein. cd, c'est change directory. Alors là... Je suis bien dans le dossier 2. Maintenant, il faut que j'aille dans le dossier 3. CD pour voir où je suis. Je suis bien dans le dossier 3. Si je fais un dire euh, de, du contenu de ce dossier, j'ai bien un seul contenu, c'est 2. 2, donc qui est notre, euh, notre fichier. Alors, si je veux afficher le contenu de, du dossier 2, bah, rien de plus facile. Hein. Je fais type 2 et j'ai son contenu. Alors, maintenant, on va... Nouveau remplir euh, notre objectif, hein, à savoir afficher le dossier, le contenu du, du fichier 1 euh, en utilisant un chemin absolu. Donc le chemin absolu, on repart euh, de tout le début de la hiérarchie. Hein. Là, on nettoie, on est ici, donc on va faire un type, c deux points dans le dossier Bobby, dossier 1 et 1. Donc là, j'ai le contenu de 1 si on fait pareil pour le fichier 2 donc obli dossier donc ce coup-ci c'est le c'est le 2 voilà, et dossier le 3 voilà. donc là pas de souci, hein, on arrive à afficher euh, donc en utilisant le chemin euh, absolu alors c'est normal hein, comme le chemin absolu on part euh, du bas de la hiérarchie on précise tout pour accéder à notre fichier bah, qu'on soit euh, Ici, dans Bobby au début, ou comme actuellement dans le dossier 3, c'est exactement le même, euh, le même chemin. Alors en relatif, on a vu que comme on est dans, dans le dossier euh, numéro 3, pour le fichier 2, bah c'est facile. Hein, il suffit de dire, voilà, on affiche. Par contre, pour le dossier 1, on est un peu embêté, parce qu'il va falloir, si on part d'ici, pour accéder à ce fichier-là, il va falloir qu'on remonte d'un cran, donc on remonte dans le dossier qui contient le dossier 03, on arrivera dans le dossier 2, il va falloir qu'on remonte une deuxième fois dans le dossier Bobby, et une fois qu'on sera ici, il va falloir qu'on descende dans 01 et qu'on accède euh, au fichier Alors pour faire ça, on va utiliser « point point » qui signifie « dossier parent ». Donc quand je fais ça, si je suis dans « dossier 02 », quand je fais « point point », je me retrouve dans « dossier non, quand je suis dans le dossier 03 », en faisant « point point », je me retrouve ici. En faisant point point une deuxième fois, je me retrouve dans le dossier qui contient, donc dans Bobby. Et après, il faut que je redescende dans le 1 et que j'affiche le 1. Donc voilà, Donc là j'ai réussi à atteindre, en, en utilisant un chemin relatif donc, qui dépend de l'endroit où je suis, hein, du, du dossier de travail dans lequel je suis, avec ce chemin relatif, j'ai réussi à, à atteindre euh, le euh, fichier numéro 1. Donc là c'est super, hein, j'ai atteint euh, mon objectif. Alors voilà, donc pour conclure, donc ce qu'il faut retenir, c'est que euh, le chemin euh, absolu il est unique. Quel que soit l'endroit euh, d'où on est, bah, en utilisant ce, ce chemin absolu, on arrive à atteindre euh, notre fichier. Et par contre, euh, le chemin euh, relatif, bah, c'est quelque chose qui est relatif, donc qui dépend de l'endroit où on est, donc qui va être différent en fonction du dossier de notre dossier de travail. Hein. Euh, bah écoutez, sur ce, je vais vous remercier pour votre attention, puis euh, je vous dire à bientôt. Au revoir.